Salut les Dédé, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une intervention sur chantier Mais là aujourd'hui on va aller faire une capture d'une reine de frelon Enfin je préfère dire une fondatrice Avec son petit nid primaire Donc là j'ai vu le nid Pour l'instant le frelon il n'y est pas Donc il a dû partir chercher à manger ou quoi Donc on va attendre qu'il revienne Le petit vocal pour l'attraper La petite tenue de thomas pour se protéger et on va aller voir ça et je vous montre où il est on va voir si le frelon est revenu entre temps allez je vous montre ça donc on est devant une porte d'entrée et le nid est juste là Bon allez Dédé. je crois qu'elle est dedans. Donc allez, on va s'habiller vite fait et on va aller traiter ça. Allez Est parti pour le combat. Ça fait longtemps que j'avais pas dit ça. Allez, on va aller voir ça avant qu'elle reparte. Alors, je vais essayer de poser la, la GoPro parce qu'il me faut les deux mains. On va voir si vous, vous allez bien me voir. Hein. Allez, je la capture et je vous reprends. Elle est repartie oh, Je suis dégoûté Elle peut mettre 20 minutes pour revenir Bon On va attendre qu'elle revienne tranquillement On va le masque Donc on va attendre qu'elle revienne donc qu'est-ce que c'est aujourd'hui une fondatrice Aujourd'hui on est en début de saison, donc une fondatrice, c'est la reine, on appelle ça une fondatrice, c'est une reine. Elle est née au mois de novembre, elle a été fécondée par des mâles et est partie hiberner dans la terre ou dans une écorce d'arbres. Maintenant elle sort de l'hibernation, donc elle est enceinte, hein donc elle va pondre des œufs, mais pour ça il faut qu'elle fabrique le nid. Donc elle est toute seule, elle fabrique le nid, elle pond ses œufs, elle va chercher de quoi la grandir le nid et de quoi surtout nourrir les larves. Bien entendu, quand vous avez un petit nid comme ça et qu'il n'y a pas le frelon dedans, ça ne sert à rien de détruire le nid. Il faut attraper la reine ou tuer la reine en même temps. Donc c'est pour ça l'importance d'attendre, ah, espérant qu'elle va revenir vite. Ça s'est joué à peu. Bon les dédés je fais une pause sur la caméra. Dès qu'elle revient, je vous reprends. Allez, c'est bon Allez, allez. Vous la voyez Allez, je vous ferai des gros plans tout à l'heure. Là, je vais finir de ranger, montrer ça au client, et après je vous fais des gros plans sur le, sur le frelon. A de suite. Bon allez Dédé, on a capturé la reine. Je vais vous montrer un petit peu vite fait dans la voiture. Euh... Ouais, on va voir ça. Allez, on tourne l'écran. J'espère que vous allez bien la voir. Donc déjà ici, on voit bien les, les larves. Hein. On va essayer d'améliorer l'image. Vous voyez, donc on voit qu'il y a quand même euh, pas mal de frelons euh, qui étaient prêts à la transformation. Il ne manque plus que le capuchon blanc. On voit même euh, les œufs. Hein. Voyez, on voit bien les œufs. Et le petit frelon, elle est là. Salut! Bienvenue à la saison 2021. On la voit bien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les dédés? bocal voilà le nid voilà le nid voilà la saison est repartie allez j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce bleu et moi je vous dis à très bientôt les délais